Bonjour à toi chers spectateurs, coup de théâtre ou CRV Run de Tom George. Alors, j'avoue que même si j'étais assez emballé à l'idée de voir le film, il y avait quand même un bout de moi qui était un peu en train de me dire est-ce qu'on serait pas sur A Couteau Tiré dans les années 50 à Londres Et c'était ma grande crainte. Mais après, ce casting... Plus cette forme, plus côté un petit peu Andersonien, on va dire, dans le style de la mise en scène de Tom George, bah, ça titillait quand même pas mal ma curiosité. Le résumé pour faire simple, années 50, Londres. Une pièce de théâtre adaptée d'Agatha Christie et basée sur une série de meurtres cartonne sur les planches. Alors qu'une adaptation au cinéma est prévue, le réalisateur de celle-ci va être assassiné le soir de la centième. Et bien bah, c'est exactement ce que j'ai décrit au début. On est sur un long métrage qui est vraiment un ersatz de à Couteau Tiré, qui ne cherche pas à s'en cacher, qui a un style indéniablement dans sa manière de se construire, dans sa manière de développer les personnages, dans sa manière de faire évoluer tout le contexte, dans sa manière de jouer finalement avec tout ce qui entoure cet univers un petit peu du théâtre et bien évidemment très inspiré de l'univers d'Agatha Christie aussi, par le fait que notamment il y a Agatha Christie au sein de ce film, tous ces petits éléments-là font que ce film reste savoureux. Mais après, bah on va pas se mentir, c'est un ersatz d'un couteau tiré. C'est-à-dire qu'en termes de retournement de situation, en termes de développement de personnages, en termes de, de paraboles sur certains aspects, c'est un peu du copier-coller. Après, ce qui fait que ça marche, c'est qu'on est vraiment ici sur une comédie à l'ancienne. On est vraiment sur un truc qui peut rappeler un certain... Par certains traits, le cinéma de Woody Allen, mais j'irais plus en y chercher du côté de Blake Edwards, en fait. On est vraiment dans ce type de long métrage où la comédie vient plus de comment les personnages vont se mettre dans certaines situations, comment les personnages vont discuter les uns avec les autres. C'est ces petits éléments-là, en fait, qui font l'identité de ce film. Même si on va le voir juste après, cette identité, elle est très frêle, parce que cette identité, elle est vraiment présente dans l'écriture. Je trouve que dans la mise en scène, bah, elle a tendance à un peu trop s'effacer pour laisser planer un espèce de voile où on aurait la sensation qu'il y aura un cinéaste mais où finalement, ben peut-être pas tant que ça malheureusement. Les intrigues à ressort ou tiroir donnent souvent lieu à des moments de cinéma oscillant entre l'énergie d'une situation permettant au personnage de prendre forme, mais également apportant une forme de dynamisme ludique qui pousse le spectateur à se passionner pour des protagonistes, souvent haut en couleur. Tom George nous propose un cluedo assez jubilatoire dans ce que le genre peut avoir de plus classique possible, permettant ainsi à cet ensemble assez convenu sur le papier de réussir à nous embarquer dans une galerie de héros passionnants, de suspects bien conçus et surtout d'une aventure qui, si elle ne sonne pas comme surprenante, réussit tout de même à embarquer. En termes d'écriture, le film est écrit par Mark Chappell, je trouve que la grande force de l'écriture, indéniablement, et vous le verrez lorsque vous verrez le long métrage, c'est les personnages. Ces personnages sont super bien écrits, sont super bien conçus, ils ont une super identité. Et en même temps, c'est ce qu'on demande un petit peu à ce type de film. Le fameux genre du houdonite que moi j'ai plus envie d'appeler le genre Cluedo. Parce que c'est du Cluedo, c'est deviner qui a fait quoi, où et comment. Ben, bah, si on n'a pas les personnages qui vont avec, ça marche pas. Clairement. Et il y a de sacrés exemples dans le genre. de films où les personnages ne marchent pas et où du coup, ben, bah, on n'est pas embarqué dedans. Marc Chappelle ici, il a la très bonne idée de justement se dire... Mon histoire, je sais qu'elle va être classique, je sais que c'est encore une énième enquête, ce qui change un petit peu c'est le contexte, ce qui change c'est le côté très surappuyé des références qui sont présentes à l'écran. Ça, c'est pas grave, faisons avec. Mais il faut que les personnages fonctionnent derrière, car si les personnages ne marchent pas, encore une fois, qu'est-ce qui se passe Ça ne tient pas la route Ici, ça tient la route. Parce que ses protagonistes sont passionnants. Ce détective est juste magnifique à suivre. Euh, cet agent est juste génial. Parce qu'elle est hyper attachante. Parce qu'on a envie de la voir réussir. Toutes ces galeries de potentiels suspects, slash témoins, slash victimes, potentiels, c est, c est, sont juste parfaits. Ils ont vraiment beaucoup de charisme. Et ils ont une véritable identité. Moi, c'est ça, en fait, qui m'attache à son métrage. J'ai plein de choses à lui reprocher derrière. Plein de facilités que je trouve évidentes. Mais il y a ça. Il y a ces personnages. Et pour moi, ça fait la force du scénario. Marc Chappell nous offre une aventure qui cherche, évidemment au vu de sa forme et de son contexte, à rendre hommage à une grande dame du genre qu'il ne cesse de citer ou qu'il choisit même d'amener au cœur de son récit, le temps d'une écriture sommaire dans ses retournements, mais portée par une dynamique de rapport passionnante. Indéniablement, le twist final est un poil convenu par rapport à l'ensemble, mais il faut bien avouer que le tout marche très bien. Il nous entraîne de bout en bout, passionne par la finesse de ses dialogues et la composition des personnages, comme évoqué avant, et combat habilement les ficelles assez grossières de son intrigue par une énergie narrative qui marche. En termes de mise en scène, Batom George en fait on est sur l'exemple type du cinéaste qui s'efface un petit peu au profit de son histoire. Alors je ne dirais pas non plus que le metteur en scène n'a pas quelques éléments et caractéristiques qui vont faire l'identité de son film, il en a, il y a une vraie dynamique de rythme, il y a un vrai travail sur l'intensité, sur la montée en puissance des scènes, là-dessus ça, là ça fonctionne bien, et il y a un joli travail du gag, qui pour moi fait vraiment référence au cinéma de Black Edwards. Mais après, à bah, certains instants il essaye de faire du Wes Anderson, mais ça n'est pas du Wes Anderson parce que ce n'est pas Wes Anderson qui veut. Il y a d'autres moments où il tente des effets de style, avec des split screens. Mais bizarrement, on se dit, ah, ça pète le format, c'est un petit peu étrange et je vois pas vraiment l'utilité que ça a au sein du long métrage. Et en fait, c'est tous ces petits effets-là. Vous savez ces fameuses références que j'ai citées Ryan Johnson, Blake Edwards, un petit peu de Hitchcock par-ci par-là, du Agatha Christie hyper surligné. C'est tout ça, en fait, que je trouvais être le vrai problème de Tom George. C'est que du coup, on ne le voit pas, lui. Il s'efface un petit peu. Donc certes, il y a un travail très classe dans l'identité du film, dans le côté vraiment caché des années 50 londoniens. Là-dessus, ça fonctionne. Mais j'aurais peut-être aimé en voir un petit peu plus. Me dire, j'ai envie de découvrir ce cinéaste, de comprendre son style, sa manière de concevoir les décors, de jouer avec les personnages, de jouer avec l'identité même du style du film. Il n'y a pas ça. Et ça me gêne un peu parce que du coup bah, j'ai la sensation que le film il va pas jusqu'au bout de sa, sa propre idée de création finalement. George ne cherche jamais forcément à apporter une patte si novatrice que cela à son œuvre, mais réussit à construire un film qui se tient dans son jeu étonnant et fascinant, à la fois par le biais de son image, mais également par le dynamisme de son montage, qui donne une vraie forme à son métrage. Mais comme évoqué avant, difficile de se détacher de l'impression que le film manque d'une véritable identité, et pas simplement d'une bonne dose d'efficacité dramatique et visuelle, On a la sensation que si le projet se tient, il n'est pas aussi ludique ou efficace qu'il aurait pu l'être, entre les mains d'un cinéaste cherchant à apporter plus que simplement de la logique et du rythme à son œuvre. En termes de casting, celui-ci est juste fou. Genre vraiment fou. David Oyelowo, Adrian Brody, Harris Dickinson, Charlie Anderson, Lucian Samati, euh, Ruth Wilson, Rhys Reese Smith, Sam Rockwell. Sam, Rockwell. Sam Rockwell qui démontre une énième fois qu'il est un immense acteur capable de tout jouer et ici d'osciller entre « je suis le mec qui va résoudre l'enquête » à « je pète une durite ». Il est parfait, il est vraiment parfait, mais c'est pas lui que j'ai eu le plus envie de retenir. C'est un autre acteur qui sort encore plus du lot. Enfin, c'est une actrice en fait. Sorsha Ronan est une jeune femme que l'on ne voit pas assez sur les toiles du 7e art, mais qui lorsqu'elle débarque face à nous, comme ici, donne lieu à une prestation parfaite, drôle, délirante et vraiment amusante. Au bout du compte, Coup de théâtre ou Sea of Run, c'est un bon cluedo. C'est un bon jeu d'enquête, un bon petit plaisir pour les spectateurs, ça ne révolutionne pas le genre, ça ne crée pas une nouvelle identité à celui-ci, ça amène juste un joli contexte, des bons personnages portés par des supers acteurs et actrices, avec un cinéaste qui peut-être s'efface un petit peu trop, mais pour autant, ben j'ai envie de vous pousser à aller voir Coup de théâtre de Tom George, parce que je pense que vous pourriez passer un bon moment devant et ça reste très cool à suivre comme histoire. A plus